Thank you. Tu es libre ce soir Oui, je suis libre ce soir. On va au match J'ai réservé deux places. Je n'aime pas les matchs. Qu'est-ce que tu veux faire à la place Je ne sais pas. Allez, on va au match. Sinon, je vais perdre ces deux places. Mais je n'aime pas les matchs. Allez, tu n'es pas gentil. Bon, d'accord. C'est à quelle heure À 20h30. Ça finit à 22h. C'est bien pour faire plaisir. Il est quelle heure 20h. Vite, on va être en retard. Mais où est le stade Tout droit, puis à gauche. Mais bonjour, Vincent. Bonjour. Je te présente Bernard. Bonjour Bernard, je m'appelle Françoise. Bonjour. Vite, on va être en retard. Où est l'entrée du stade Par là. C'est au bout de la rue. Vite, on va être en retard. Le match commence en 5 minutes. Allez, vite Où est l'entrée du stade Deuxième à gauche, tribune G. On a des places numérotées Oui, je les ai réservées. Tribune G, la 153-155. Une place, c'est combien 100 francs. et 10, Plus de 8h30. On est en retard, le match est commencé. Depuis combien de temps Ça fait 5 minutes. <rires> tu peux me dire ce qui se passe c'est un joueur bleu qui a le ballon, qui court avec le ballon, qui court, qui court. Le joueur bleu tombe par terre. Le joueur blanc va prendre le ballon. Ça y est, il a pris le ballon. qui de la -tête. Il y a un joueur avec un pouce jaune et une culotte noire. Oui, c'est le vol. Il a pris le ballon. Il s'est couché dans l'herbe. Ça y est, il se relève, il se relève. Donne un grand coup de pied, le ballon va très haut et très loin. Il y a un joueur blanc qui court aussi avec le ballon et encore un autre joueur blanc. Les joueurs courent pour attraper le ballon. C'est un bleu qui l'a. Il le passe à un autre bleu. Le bleu le repasse à un autre bleu. Il donne un coup de pied. Il y a beaucoup de joueurs autour des poteaux. On ne voit pas bien. bleu qui lève les bras. Il court. Ils s'embrassent. Ils sont contents. Ils s'embrassent encore. C'est qu'ils ont marqué un but. C'est formidable. Ils recommencent. C'est formidable le football. Ouais Il y a un blanc qui court, passe la balle à un autre joueur blanc, un bleu met son pied en avant et tombe par terre. Il y a un homme en noir. C'est l'arbitre. Ici il y a un joueur bleu qui recule, il court, il donne un coup de pied dans le ballon. Ils s'arrêtent tous de jouer, ils s'en vont. C'est terminé. Ils s'en vont tous Oh j'ai trouvé ça bien et toi Oui oui Je t'ai pas bien expliqué le match Si si On est arrivé en retard c'est dommage La prochaine fois on arrive à l'heure Il est 8h25. Le match commence dans 5 minutes. 20h30. Le match commence. Et quelle heure est-il Plus de 8h30. On est en retard. Le match est commencé. Depuis combien de temps Ça fait cinq minutes. Il est 20h35. Le match est commencé. Le match va commencer. Le match commence. Le match est commencé. Il est 20h45. Le match est commencé... Depuis un quart d'heure. Il va taper dans le ballon. Il tape dans le ballon. Il a tapé dans le ballon. Il va prendre le ballon. Il prend le ballon. Il a pris le ballon. Il va jouer. Il joue. Il a joué. Et maintenant, on va apprendre les couleurs. Il y a un joueur bleu qui a le ballon, qui court avec le ballon, qui court, qui court. Il y a un joueur blanc qui court aussi avec le ballon et encore un autre joueur blanc. Le joueur bleu tombe par terre. Le joueur blanc va prendre le ballon. Ça y est il a pris le ballon. Il y a un joueur blanc qui donne la tête. Il y a un joueur avec la culotte jaune et une culotte noire. Il y a beaucoup de joueurs autour des poteaux. On ne voit pas bien. Il y a des joueurs bleus qui lèvent les bras. Il court. Ils s'embrassent. Ils, Ils sont contents. Ils s'embrassent encore. Il y a un joueur bleu qui recule. Il court. Il donne un coup de pied dans le ballon. Un homme en noir bleu blanc rouge vert jaune marron orange gris Noir, bleu, blanc, rouge, vert, jaune, marron, orange, Noir. Et moi, je suis de toutes les couleurs.